cadeau bah, qui élève, c'est-à-dire c'est la, la transcendance, l'élévation vers le Seigneur pour que bah, dans notre cœur, on, on redécouvre Jésus qui s'incarne et Dieu qui nous envoie son Fils sur Terre. Vous avez des livres avec des 23 flaps à ouvrir. Donc ça, les enfants aiment beaucoup, flip-flap. C'est-à-dire que hop, on est avec les bergers, c'est le petit berger de Noël, et il va partir à la découverte de Jésus. Où est-il ce, cet enfant qui va naître Pour les adolescents, il y a beaucoup de propositions pour Noël. Euh, alors, on peut leur proposer bien sûr euh, ce aient, des, des livres adaptés. La Bible en manga, alors ça, c'est un livre génial. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les extraits bibliques à travers des dessins en manga. Donc, euh, ça, c'est super. Sur le chemin de Noël, c'est un jeu pour jouer en famille. On peut être jusqu'à 16 joueurs. Et donc, on va découvrir euh, le chemin de Noël. Par exemple, les rois d'où ils viennent. Euh, euh, Qu'est-ce que faisaient les bergers sur ces collines euh, Et on va aider Marie et Joseph à se rendre à Bethléem pour la naissance de Jésus. Donc un jeu passionnant à offrir, vraiment à mettre au pied du sapin.